Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane. Bon, pour moi mois de avril 2022, j'ai fait une rentrée, franchement, un gars exceptionnel. J'ai eu des bons jeux à bon prix. Franchement, j'en suis vraiment très, très content. J'ai eu pas mal de jeux, euh, dont des jeux neufs. Bon, il faut juste voir que je, je les nettoie. J'ai toujours pas nettoyé. Il faut que je, je passe un coup de lingette, mais je vais le faire euh, cet après-midi. Bon, premier lot. Premier jeu que j'ai eu. Alors, c'est un lot. Je ne vous, ai, je vous les donne pas forcément dans l'ordre d'acquisition. De, de mais je vous le donne par catégorie d'où je les ai trouvés. Alors, premier lot que j'ai trouvé, c'est sur Le Bon Coin. Tout cela de jeux Wii à un, euh, 5, 5€ euros. Alors, il y a du très très commun dans ça. Le premier, c'est Wii Fit. Très très commun et très très basique et très très pourri. Après, Just Dance. Just Dance. Je ne sais même pas c'est lequel ça. j'y connais rien. Just Dance. Ensuite, le mondial des records, le jeu vidéo officiel. Donc voilà, celui-ci est complet, ils sont tous complets. Franchement, il y a même des codes qui ne sont pas grattés et tout. Donc tout ça, à 5 euros, tous les jeux, oui. Franchement, c'est pas trop mal. Ensuite, le Rayman, contre les lapins crétins, Complet, notice, tout, je suis content. Ensuite, Job Island, complet aussi. En bon état. Ensuite, Mario Party 8. Complet avec tous les flyers, les pubs et tout. Il y a même le code VIP qui a été non gratté. Donc, je suis content. Et enfin, pour finir, le New Super Mario Bros. Wii. Complet. En bon état avec. Le code idem, qui n'a pas été gratté. Voilà, donc tout ça, j'ai acheté un particulier sur Boncoin. Ah, désolé, de pollen, les gars. Euh, oui, 5 euros, tout ça. 5 euros. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis parti à Micromania. Micromania, il y a eu des promos. Euh, des youtubeurs ont fait des vidéos. Euh, avant même qu'ils fassent ces vidéos, j'ai vu les promos et tout. J'ai profité pour prendre quelques jeux. Alors, le premier jeu qui n'était pas forcément en promo, mais qui n'était pas cher, c'est le Giant 2 que j'ai pris sur PS4 à 1 1€. Complet, nickel. Content de l'avoir. Ensuite, il y avait comme promo 4 jeux PS3 ou 360 ou 360, je vais arriver, à 10, 4, Donc, j'ai pris 4 jeux PS3. Total 10 10€, donc ça me fait 2,50€ le jeu. Le premier, j'avais déjà, mais bon, ça partira peut-être à l'échange, sinon c'est Resident Evil 5, complet, et en bon état. Ouais, je crois qu'il sont en bon état, parce que complet. je sais qu'à Micromania, je ne les prends pas quand ils ne sont pas complets, et il y avait des jeux de ouf que je voulais prendre, mais que j'ai pas pris, parce qu'ils étaient trop riés, c'était abusé, franchement c'était abusé. Comme euh, un jeu, alors je sais plus, c'est Armor Core euh, sur Xbox, je sais plus lequel, mais hein, c'est un hein, qui était pas mal, que je vois pas souvent. J'avais vu à Micromania, franchement... Bah, en complet et tout mais j'ai c'est quand il m'a sorti les cd ils étaient extrêmement rayés. Euh, les mecs ils me dit ouais ces gens qui ramènent comme ça mais arrête frère euh, ton cd il traîne euh, je vois quand tu y ressors ressort de ton tiroir il n'y a même pas de pochette il y a rien il te les sort il te les pose sur la table le truc il, il bouge un peu sur la table et tout c'est sûr c'est eux qui les auraient ils c'était mal moi quand il me les a sorti je, jeux ils étaient mal entreposés c'était mal conservé donc euh, de là à me dire euh, c'est les gens qui font fournissent comme ça j'y crois pas trop ah, j'ai un contre-jour les gars j'ai du mal à voir ensuite le deuxième jeu donc pour rappel ça, ça venait à 2,50 le jeu heavy rain complet nickel en bon état euh, ah oui j'ai peur je voyais que euh, j'ai d'autres langues sauf le français mais en fait non euh, c'est multilangue ensuite final fantasy 13 2 complet nickel et tout et je crois qu'il y a même ouais il y a même DLC à télécharger il est encore dedans Content et ensuite Evenly euh, Sword, j'ai du mal, Evenly Sword 2,50€ donc complet et tout. Content. Ensuite, toujours chez Micromania, le pro euh, PS4, les deux jeux PS4, ça revenait à 10€ donc 5, soit 5 5€ le jeu. Le premier c'est Star Wars Battlefront, donc 5 balles, ça revenait. Content. Ensuite, ça, j'ai toujours du mal à le dire, c'est Goal Gun 2. Il y a la police qui passe, c'est un hein, meurtre, je crois, à côté là. Goal Gun 2. Complet. Je suis quand même content. Voilà. Pour Micromania, c'est tout. Euh... Maintenant, je vais passer à Leclerc Occasion. Leclerc Occasion, ouais. Lecler j'ai passé. passer. En Leclerc Occasion, j'ai chopé deux jeux. Bon, c'est pas des jeux de ouf. Euh, sauf à un Sissi, il y en a un qui est pas trop mal. L'autre, vite fait. Mais j'ai vraiment pas de choper cher. Le premier, c'est Adidas Power Soccer. sur PlayStation. Celui-ci était à 2 euros. 1,99 euros. Mais moi, je m'amuse pas avec les 99 centimes. Je sais pas pourquoi. Il est complet. En bon état et tout. Nickel. Je suis content. Donc, deux balles, celui-ci. Je suis vraiment très content. Ensuite, Goan Tourismo, le premier du nom, 3 euros. En version platinum, 3 euros. Et il est en bon état avec un gros pavé. Nickel. Donc voilà, pour le quart d'occasion, j'en ai eu au total pour, euh, pour 5 euros. 5 euros, c'est deux jeux. Ensuite, euh, on va passer sur du Carrefour Occasion. Alors, Carrefour Occasion. J'ai chopé quelques jeux, dont un jeu que j'avais déjà, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Pourtant, je l'avais, mais je l'ai repris pour une bonne raison. Et j'ai en très bon état. Donc, le premier jeu que j'ai pris, c'est la revanche de Nassira. À la dernière revanche de Nassira, complet. Nickel, il est en très, très bon état. Et celui-ci, je l'ai payé 4 euros. 4 euros. Ensuite, sur Carrefour Occasion. Earth of Darkness complet avec. Il y a même une lunette 3D dedans, la notice en excellent état, très propre, les CD et la notice. Et celui-ci, j'ai payé 5 euros, un peu plus cher. Mais bon, c'est un jeu de ouf. Hein. Earth of Darkness, franchement, c'est un jeu de malade. Il était super bien à l'époque. J'avais grave kiffé. Ensuite, tu auras encore Occasion. Burnout euh, Dominator sur PSV, PSP, alors je ne sais plus si j'avais ou pas, d'un doute j'ai pris, ouais, je regarde, complet, donc celui-ci, 2 balles, ensuite Resident Evil Opération Raccoon City, 3 euros, complet aussi, sur 360, et le dernier jeu, il était à 20 euros, mais il me l'a baissé à 15 euros, donc ça a été cool de la part du vendeur, il est complet avec ses deux CD, et ses deux DVD. C'est Star Ocean Time of, uh, of uh, Ah, je vais dire, Till the End of Time. Donc celui-ci, c'est le Star Ocean 3, grosso modo, complet, avec les deux DVD. Et celui-ci, les gars, je l'avais déjà, mais pourquoi j'ai repris Parce qu'en fait, moi, les gars, à l'époque, quand il est sorti, je l'avais acheté un mois avant sa sortie, dans un magasin d'apport sur euh, République, j'avais payé, euh, je sais plus, 50 euros, je crois que j'ai payé. J'ai payé 50 euros en version américaine. Et je m'étais pris en version américaine, qu'en version américaine, déjà, euh, à l'époque, quand il sortait en Europe, en France, il n'a pas été traduit. On savait qu'il ne serait pas traduit. Donc, j'ai me suis dit, quitte à prendre de ton point en version américaine. J'ai joué un peu avant, il y avait un petit fourreau cartonné avec la version américaine. Et c'est surtout que la version américaine, elle bénéficiait du 60 Hz, ce qui n'est pas le cas de la version euh, européenne. Donc, voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi je ne l'avais pas sur, euh, en version européenne. Je l'ai en version américaine, mais j'ai décidé de me le reprendre, euh, histoire d'avoir en version européenne aussi, en version française. Donc je suis quand même content de l'avoir en version française. Même si lui, le jeu, n'est pas en français, mais en anglais. Mais je garde quand même la version américaine qui propose 60 Hz. Donc voilà. Ensuite, je suis parti à. J'ai vu des promotions sur Deal Lab à Auchan, à côté de chez moi. C'était Auchan de British sur Orange. Je suis arrivé une journée trop tard, il y avait des jeux de ouf. Il y avait des jeux à des... Des The Last of Us à 5 euros. Plus 10% de remise avec la carte de fidélité. Moi, je suis arrivé le lendemain, euh, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain quand je suis arrivé là, il y a une des personnes du, du rayon jeux vidéo qui m'a dit, vous arrivez un peu tard parce qu'il y, y a une personne qui a pris euh, 30 jeux, je crois 25 ou 30 jeux d'un coup, ça m'a étonné, 25 ou 30 jeux The Last of Us, donc ouais, c'est sûr, c'est pour la revente. Donc je suis dégoûté parce que The Last of Us 2, je l'ai toujours pas j'aurais bien voulu avoir, mais bon, voilà, trouvé qu'il y a une autre promotion et puis voilà quoi. Donc on va commencer, alors le premier jeu que j'ai pris, c'est euh, Wargroove, Wargroove. complet, nickel, il a écrit 10 euros, mais en fait, il est à 5 euros, j'ai payé 5 euros, je suis content, J'avais sur Switch, maintenant c'est fait, j'ai aussi sur PS4. Ensuite, à 8 euros, il a écrit 20, mais c'était 8, c'est Red Dead Redemption 2, 8 balles, donc celui-là, on sent qu'il est lourd, donc il doit avoir un, un CD, deux CD, une autre, je ne sais plus, je crois qu'il y a deux CD peut-être une notice, mais il me paraît vachement lourd celui -là. Donc voilà, celui-ci, 8 euros. Ensuite, j'ai pris des jeux euh, Switch. J'ai pris deux fois le même pour... Euh, je me dis comme ça, quand mon fils va à des anniversaires, il pourra les offrir, car il l'a déjà. C'est Alex kid 8 euros. Content. Le deuxième Alex kid pareil, 8 euros voilà et enfin pour finir euh, j'ai pris euh, mon premier GPS 4 j'ai pris en deux fois je me dis le deuxième ira échange c'est Ratchet et Clans euh, Rift euh, à part je l'ai pris en deux fois et celui-ci de mémoire je crois que c'était 8 euros aussi 8 ou 10 euros je me rappelle plus non je crois que c'était 8 euros ouais donc voilà mon premier GPS 5 donc ça fait plaisir j'ai fait une très très belle rentrée pour moi de novembre pour moi de avril 2022. Vous savez, les gars, déjà en novembre. J'ai rentré énormément de jeux. Je suis content de la PS1, de la PS4, de la PS3, de la 360, de la Switch, de la Wii. C'est c'est la folie les gars. C'était la folie. Un très bon mois je trouve pour tout ce qui est rentré en dehors de vide grenier. Notamment aussi avec les jeux, euh, les jeux PS1 que j'ai chopé il n'y a pas longtemps à Carrefour Occasion pour vraiment pas cher. Je remets la vidéo dans la description. Ça, c'était vraiment un coup de folie, les jeux que j'ai chopés euh, PS1 euh, à Carrefour Occasion. Hein, dernière fois que j'ai fait une grosse vidéo sur ça, que je remets dans la description. Donc, voilà euh, pour le mois de août, pour de... pourquoi août Franchement, je suis un ouf. Hein. Allez, c'est tombé les gars, je suis fatigué. Donc, pour le mois de avril 2022... Franchement, j'ai chopé. Je sens que ça a tombé les gars. Je sens que ça va tomber. Ça va tomber. Je sens que ça tombe. Tout ça. Je sais pas si vous voyez tout. Donc tout ça. Ah, je suis malade. J'ai le pollen et tout, les gars, j'en peux plus là. un peux plus du pollen. Vivement que ça passe. Donc j'ai chopé. Ouais, je sais pas. Franchement, il doit y avoir 25 jeux, je pense. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à bientôt, ciao, bye tout le monde.